bonjour à tous je pense si ça marche pivoter l'appareil c'est bizarre Bonjour à tous! On est rendu dans les colza, il y a du monde, hein. ça butine. Je vais essayer de tourner l'écran, vous montrer un peu comment ça marche. Alors il va y avoir un stade, un stade important. C'est le stade G1. On voit bien que les pétales sont tombés sur les dix premières siliques. Il va falloir intervenir au niveau du fongicide sclerotinia. Là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est des petits dégâts. De l'herbe d'altise et quelques dégâts à charançon. Là, on voit là, c'est de la tige qui avait piqué cette plante au printemps. Ça n'a pas tout bien marché. On voit quand même que dans l'ensemble. Les colzas, ils ont bien poussé depuis la vidéo. Alors, je voulais vous montrer aussi des abeilles. J'entendais des bourdons sur la bordure, mais avec cette bagnole, je me suis barré. J'ai essayé de revenir en bordure. Bon dans l'ensemble. Malgré que les larves d'Altise, à l'automne, ont, ont miné un peu la plante, vous voyez qu'elle a une capacité de, de compensation énorme quand même. Là, je ne sais pas si vous la voyez bien, il y a une petite méligette. Mais pour moi, elle n'est pas problématique. Du moment que le colza est en fleur, on est tranquille. Alors là ce week-end dans le colza va y avoir euh, une petite intervention fongicide. Alors il y avait un truc euh, que je vous avais montré dans la vidéo, le lycnéis dioïque. Là voilà, il va être euh, en fleurs, on appelle ça les pétards. Bon, du coup, ah, si, il y a les charançons. Charançons des silic Il y a là mon petit. On va pas bien le voir. Oh, ah ben c'est décidément... Ça fait que passer des bagnoles. Bon, dans l'ensemble... Il y a l'ancien là-bas. Ils ont mis les engrais euh, 0,25-20. Enfin, comme du 0,25-20, mais avec du super et du chlorure c'est que du phosphore et de la potasse c'est l'azote sur le tournesol on la mettra quand il sera quand il sera au stade 6 feuilles vous voyez dans l'ensemble le stade g1 est atteint les 10 premières siliques les pétales sont tombés ça va être le stade optimal pour euh, pour faire le, le traitement. Alors j'en profite pour euh, remercier mes abonnés. Ça fait super plaisir les commentaires que vous mettez et les petits pouces. Ça, ça encourage à faire d'autres vidéos. Et j'ai vu que j'étais à 1994 vues. Là encore, ça fait super plaisir. Parce au début, je me lançais pas pour faire des méga vues. C'était juste pour partager ma passion. Là, il y a des jolis colza. Là, on arrive dans dans le meilleur de la parcelle. Vous voyez que ça, ça, ça branche. Hein. Et je cherche les abeilles assis. Ah, Il y en a une. Je vais vous le laisser l'entendre. Elles adorent ça, les petites abeilles. Moi, je suis heureux de voir les abeilles et les bourdons. Regardez-moi ça. Comme c'est heureux, ça. Ça butine. Ça butine. Bon, je regarde pas si si des fois vous mettez des commentaires, je sais pas s'il y a quelqu'un Comme j'ai pas trop prévenu et c'est pas trop l'heure de faire un live Mais bon, je l'ai enregistré sur, euh, sur ma chaîne YouTube Ah ben j'en ai gêné une encore Et là il y a des petites mouches, je sais pas ce que c'est C'est marrant de voir toute cette biodiversité on entend aussi ben oui c'est des oiseaux je croyais qu'il y en avait plus dans nos campagnes dans l'ensemble hein, ils ont bien évolué alors je voulais vous montrer aussi en, pro... comme en profitant quand même d'être dans les champs un champ de blé ah, merci pour le petit pouce un champ de blé bon je suis en chaussures bon ça va aller ça colle pas de trop j'espère que je vous brasse pas de trop alors mince, ça se voit pas de loin moi je l'ai vu tout à l'heure un témoin en fait Azoté. Ah bonjour euh, David et bonjour Julien. C'est pas évident que je, je regarde où je marche en même temps. Alors. Niveau désherbage. Quand on regarde au sol relativement propre là j'ai fait qu'un passage euh, à l'automne enfin non pas l'automne celui là c'est pas ce champ là celui-là je l'ai fait au mois de, de janvier alors voilà on va arriver au petit témoin où l'azote et le soufre a manqué comme quoi vous voyez, les plantes, même là c'est super. On, bon, tant pis, il y a une plante qui va être. Ça c'est super. Mince. peut-être pas bien le voir à l'écran. Il y a des, des stries en fait qui montrent une, une carence en soufre voyez là c'est le témoin avec 80 ouais bonjour david et, et julien alors là c'est dans le je vous avais montré des photos c'est la pente basse en fait alors du coup là c'est 7,50 de blé tendre qui font partie des 35 hectares. Ah t'es la bestiole, là. merde c'est barré, c'était une bestiole noire, c'était une lema. Bon c'est. Ah bah ben, il y en a d'autres. Vous voyez là, c'est écrit au cerf lema. Ah, décidément, elle veut pas passer sur la caméra, ah, si. Cryocère, les mâts, ça va faire, en fait, des petites larves qui vont être noires et elles vont manger les feuilles. Mais, pour moi, c'est pas préjudiciable. Ou alors, faut vraiment qu'il y ait une grosse attaque à défolier toutes les feuilles. Alors cette parcelle, c'est du second blé. On a fait juste euh, l'herbicide. Bah justement, j'avais fait la vidéo ici du dégerbage euh, du blé tendre. Et là, on l'a fait début février, le traitement exactement. Après, je voulais vous montrer des fois vous connaissez pas la fameuse maladie c'est la septoriose tritici on la reconnaître, des fois il y a des tâches physiologiques mais là bon là vous le verrez pas mais j'avais fait une photo l'autre jour sur twitter il y a des petits picnids de noirs c'est les embauches qui servent aux champignons pour sauter sur les étages foliaires. Je voudrais vous montrer si j'arrive à en trouver. Là, en fait, ça saute d'une feuille à l'autre. Et au fur et à mesure que ça pleut, ça... Avec les températures, ça contamine. Bon là, c'est pas encore euh, urgent pour faire le traitement. Mais... Va falloir euh, être vigilant. Alors moi, je fais des tours de plaine euh, tous les dimanches, normalement. Là, on est vendredi. Et bon, c'était pour euh, vous faire un petit live pour vous remercier tous. Du coup demain ce sera une vidéo sur le semoir. Euh, je vais essayer de prendre la voiture là pour vous amener voir euh, le champ de tournesol et en même temps ça me permettra de voir le resuillage. Euh, si je vais en profiter quand même. Pour vous montrer un peu le plan de blé. Alors, ici, vous voyez, il y a un nœud ici. Après un nœud ici, on est au stade de nœud. Ça veut dire que l'épi est rendu à la troisième feuille. Ce qu'on fait pour déterminer les seuils de traitement. Septoriose, il faut que les trois feuilles du haut soient, soient indemnes de maladie. Là pour l'instant, le seuil est pas atteint. J'ai une autre parcelle. Bon, là on pourra pas y aller ce soir, mais le seuil est atteint. Il y a un autre truc aussi qu'on peut voir actuellement c'est s'il y a du piétin inverse. Bon, là. Le, co le collet est sain ça a bien talé la plante de blé est bien partie voilà une vue d'ensemble là c'est 7 hectares et demi la pente basse la variété c'est de la scot on l'a semait. Euh au mois de fin octobre 28 octobre exactement à 230 grammes mètre carré c'est pas épais mais nous dans notre terre c'est le mieux Ouh là, ça ça s'est pas là. j'ai arrangé mes chaussures allez on va essayer de de monter On va monter dans la voiture. Bon, comme c'est un chemin de terre, je vais quand même faire attention en conduisant. Allez, hop On est parti. Yeah. J'enlève la radio parce que ça va couper après alors il y a personne bon je regarde pas l'écran il hein. faut pas se casser la gueule ça serait con ah oh, bah allez, ouais. pas mis la ceinture alors le bordel t'inquiète pas ça c'est bien les bagnoles mais bon, habitude je conduis pas sans ceinture mais bon là il y a que un chemin blanc et on va remonter euh, on va remonter voir ce que ça donne euh, le guéret ah bah yann. bon du coup je vais m'arrêter euh, à la parcelle du bas parce que on ouais on va vite me, me gonfler ça, cette, euh, cette sonnerie. Hop. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Voilà. Alors, la vue du régras. Vous voyez pas tout crever, malheureusement. ça on avait gratté samedi on avait gratté samedi alors je sais pas si vous allez le voir alors là le grain rouge c'est un grain de potasse qui est à 60% sous forme chlorure et Super 45, le grain gris, c'est forme phosphore. Bon, dans l'ensemble, pas mécontent. On voyait le grattoir a, a pas tout détruit. Parce que ça a mouillé cette semaine. Là, vous avez peut-être pour bien le voir, c'est tout petit. C'est une renouée des oiseaux. Là, on voit bien l'effet du grattoir. Renouée l'iseron, là. Elle est sèche. Il y en a une autre là. Il y avait environ euh, 30 pieds mètres carrés. Même des fois beaucoup plus. Ah, celle-là, elle a passé à travers. Ah, ça, c'est une renouée persicaire Décidément, il y a les trois renouées dans le champ. Là, la renouée encore persicaire Là, une renouée des oiseaux. Les renouées liserons ont l'air d'avoir été détruites. Vous voyez que c'est quand même coriace sur les petites mottes allez ça je vous mens pas il hein. y il y avait du monde il y avait du monde mais dans l'ensemble en oh, purée c'est gras quand même j'espère qu'on va on va pouvoir semer dans la semaine prochaine le, le tournesol. Et vous voyez, c'est la quinzaine de millimètres qui est tombé cette semaine. Dans l'ensemble, on avait fait du, du bon travail. Mais là, il va falloir être patient. On a repris ça au vibroculteur. C'est un outil à dents. voilà c'est le passage où ils ont mis l'engrais. Si on avait gratté en biais, le vibroculteur hein, il, a, il agit avec des dents vibrantes et du coup euh, ça refait le guéret, ça, ça détruit les les mauvaises herbes, ça a permis d'aérer le sol. Bon c'est pas éventé parce que ça a plu euh, avant-hier. 9 millimètres et ça verra plus euh, mardi mais dans l'ensemble euh... ah ouais là une plante on a récupéré un terrain c'est de l'oseille, c'est pas de l'argent hein. c'est rumex on appelle ça oseille nous dans notre jargon en charentais mais ça rapporte pas du tout d'argent hein. Heureusement que c'est facile à détruire dans les céréales. Là, en repassant un autre coup, ça devrait ça devrait marcher. Alors ça, je mets de la terre sur l'écran. Ça, c'est une folle avoine. Vous connaissez tous. On l'a détruit. Euh, on l'a bien détruit. Elle est, elle est toute sèche. Le vibro a fait son action Su super. Bon, comme je vous ai dit demain samedi vidéo du ce mois il bon, a eu un petit souci j'ai oublié une partie au montage mais je la mettrai euh, en description c'est pas trop grave c'était juste euh, les rem le remerciements et quand je dis au revoir que, que j'ai oublié de mettre Je vous remercie.